Je m'appelle Tashiki. Zacharia. Eve. Cédric. Yacine. CRP Beauvoir. C'est FIM. Digital School France. Il y Microsoft. Microsoft Intelligence Artificielle Powered by Simplon. Croiser l'intelligence artificielle et la cybersécurité. J'aimerais beaucoup travailler dans le Data Analyse euh, et avant j'étais en NLP mais j'ai converti dans le Data Analyse. Développeur logiciel. On va rester sur le développeur. non hein. <rire> Le fait de, de créer euh, des choses, c'est gratifiant, je veux dire créer des sites, parce que je suis développeur et ouais, du coup, créer des sites euh, par, par la suite, c'est gratifiant je trouve, parce qu'après, bah, ça va permettre à des milliers d'utilisateurs de venir et euh, leur rendre service. Quoi. Le progrès. L'innovation, en fait, tout ce qui est innovation. Plein de choses, c'est euh, d'essayer de trouver des solutions, euh, quitte à, à y passer un petit peu de temps euh, pour vraiment, vraiment euh, automatiser un petit peu les choses et les comprendre. Java Ah, Java pour l'instant je connais pas encore ni l'un ni l'autre, je suis plus sûr du javascript, le java ça viendra après. Un joker j'ai envie de dire. <rire>